dans un premier temps, voir que en effet, on ne sait pas du jour au lendemain, il y a toutes les compétitions qui peuvent s'arrêter, et nous, on s'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours, et pour autant, on se dit mais quand est-ce que vont être les prochaines compétitions Et parfois, eh bien, on peut perdre, euh, on peut perdre de la motivation et se demander mais pourquoi est-ce que je m'entraîne autant Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire Donc le premier point, en fait, c'est, je pense que c'est se poser sur papier en fonction de si on débute en sport ou euh, si il nous reste qu'un an à faire c'est se poser sur le papier et se dire, ok, moi en tant qu'être humain, en tant que sportif, qu'ai-je envie euh, bah, Qu'ai-je envie en fait Qui ai-je envie de devenir Est-ce que j'ai envie de devenir le meilleur dans mon sport possible, peu importe s'il y a des compétitions ou pas Et dans, auquel cas, bah, je continue de m'entraîner juste pour devenir meilleur. Et s'il y a des compétitions, bah, c'est top, je vais pouvoir voir où j'en suis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, bah, non, moi ce que j'aime, c'est la compétition. Point barre, dans ces cas-là, est-ce que je suis prêt à payer le prix d'une année blanche et se dire que cette année, s'il y a des compétitions, eh bien, je vais les faire, mais peut-être que je serai moins préparé physiquement. Et du coup, ça crée des probabilités d'avoir des moins bons résultats. Mais c'est OK parce que j'ai une double activité, j'ai plusieurs activités et là, bah, forcément, m'entraîner à fond alors que je ne suis pas sûr d'avoir les compétitions par rapport à tout ce qui est important à côté, ça ne vaut peut-être pas le coup. Et donc, il y, a, il y a cette notion de prix à payer qui est là. J'interviens aujourd'hui avec des étudiants. Euh, du coup, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai des étudiants que je suis de, de l'école de management de Lyon. Et du coup, euh, bah, c'est intéressant pour eux en fait, de voir que euh, les bénéfices à ça, c'est que ça leur permet de moins s'entraîner et donc d'être plus performant dans leurs études et d'être sûr de valider l'année. Alors que des fois, ça peut être beaucoup plus challengeant de cumuler le sport et les études ou le travail pour certains. Donc, c'est d'avoir cette clarté, en fait, ce prix à payer, de tout le temps s'entraîner à fond. Pourquoi Pour, pour peut-être une compétition dans l'année, deux compétitions dans l'année, peut-être une saison blanche. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Enfin, ce que j'aime dire des fois et ce que j'ai dit récemment à une athlète qui était là et qui ne savait pas si elle devait encore s'entraîner autant ou pas par rapport à son boulot qu'elle avait à côté, au sport qu'elle avait de haut niveau à côté, et c'était euh, tout simplement si euh, tu devais mourir dans 3 ans, euh, qu'est-ce que tu ferais en fait Et du coup, euh, elle, elle m'a dit bah, Je continue à jouer, ok, dans ces cas-là, bah, vas-y, continue de t'entraîner, alors ça te rend heureuse. Et euh, bah, si c'était une autre réponse, bah, tu sais quoi, là, je pars voyager, bah, dans ces cas-là, ok, mets une coupure sur ton sport pendant 6 mois et tu récupéreras le même niveau que tu as eu avant euh, en te entraînant après et bah, va faire ce que tu aimes et aimer ce que tu fais, c'est voyager, va voyager. Rassure-toi, souvent, en tant que sportif de niveau, on s'entraîne tellement que le corps a appris les séquences. Moi, à l'époque, j'avais arrêté pour partir en Australie parce que j'avais saturé du sport. Du coup, j'étais parti en Australie un an. Il y a plein de gens qui m'avaient dit, euh, mais tu récupéreras pas ton niveau. Et finalement, en m'entraînant, en me rentraînant à fond, le corps n'avait pas oublié et on récupère très vite notre niveau quand on est sportif. Oh. Regarde, imagine demain si tu étais blessé, tu vois, prends ça à exemple. Imagine demain tu te blesses. Bah, tu es à l'arrêt, tu te fais les croiser pendant deux ans, un an, pendant peut-être un an, tu vas être à l'arrêt. Et pour autant, quand tu vas reprendre, tu vas récupérer le niveau, voire même le dépasser. Ça dépend juste de ta volonté à dépasser ton niveau et de payer le prix de l'entraînement. Donc voici pour cette vidéo. En gros, le point, c'est remettre de la clarté et fais ce qui t'inspire réellement. Et le sport, bah, à un moment donné, ça va reprendre. Et à ce moment-là, rassure-toi, tu vas récupérer très rapidement ton niveau en te réentraînant normalement.